Alright gang, on est de retour avec l'agro vipare spectra. Troisième journée de floraison seulement et on se voit déjà. Et oui, mauvaise nouvelle, on doit couper un plan, un autre signe, un autre plan qui nous donne des signes de boules de pollen. Donc euh, pas le choix, pas le choix. Donc on regarde ça ici, là, les petites boules de pollen. On veut pas qu'ils explosent ces boules de pollen-là, parce que si le pollen euh, se propage dans l'air et qu'ils atteignent les fleurs, les cocottes, ben les cocottes vont avoir des seeds. Hein? Les cocottes vont avoir des graines de cannabis à l'intérieur. Donc, on n'en veut pas. Donc, pas le choix. On doit couper le plan. Donc, euh, la XS2000 fait le travail. La P2000 aussi. Il nous reste 4 euh, plants. 3 King Cush et un Slurricane de Ripper Seed. Le Slurricane, c'est le Docido -Si -Do Purple Punch. Donc on va couper ça, ce mâle-là, là. Immédiatement. Et voilà. C'est fait. Et on regarde le résultat. Ça fait un petit trou, un peu plus d'espace. On essaie de remplir là, tous les carrés de notre Krog. J'ai fait de mon mieux. 4 plans le slurry prend beaucoup de place donc euh, c'est bien le trou dans le fond en arrière là il manque un plan mais euh, il y a la fan donc ça donne un petit peu euh, ça donne un peu trop de vent là, quand on met un plan là, directement euh, sur le plan donc euh, les petites taches sur euh, les feuilles c'est euh, les résidus là, euh, les petits copeaux de bois euh, avait les, euh, dont les prédateurs étaient avec là. les prédateurs étaient dans un contenant avec des petits copeaux de bois Pis ça, c'est les résidus de copeaux de bois qui. Les restants, les restants. Alright, j'espère qu'on n'aura pas une nouvelle surprise demain ou après-demain. Puis on n'aura pas un hermaphrodite ou un autre mâle. Donc, euh, on continue. Troisième journée de floraison avec Vipar Spectra. Et je vous laisse euh, là-dessus un pouce, un commentaire. On s'abonne. On s'abonne aussi sur mon compte Instagram. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!